La restauration et le risorgimento L'empire de Napoléon ne dure pas longtemps. Les puissances européennes, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie se coalisent contre lui et finissent par le battre définitivement en 1815. Un congrès international est convoqué à Vienne, avec la participation de représentants des différents États, pour établir une nouvelle division territoriale de l'Europe et restaurer les anciens souverains, détrônés par la Révolution et par Napoléon. Le roi Victor Emmanuel Ier rentre de son exil en Sardaigne et récupère ses régions de terre ferme, le Piémont, la Vallée d'Ost, Nice et la Savoie, auxquels s'ajoutent les territoires de la République de Gênes. Les rois cherchent à revenir au passé, dans tous les aspects de la vie sociale, s'appuyant sur une aristocratie conservatrice et sur le clergé. Mais les idées de la Révolution française, qui se sont répandues en Europe, ont pénétré dans la société, en particulier dans la classe bourgeoise et chez les intellectuels, qui demandent que l'État respecte davantage la liberté de genre. Le pouvoir absolu des souverains est mis en discussion et on souhaite que les rapports politiques soient augmentés sur la base d'une constitution qui reconnaisse les droits des citoyens. Cette idéologie, qui prend le nom de libéralisme, inspire la formation de sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie et le carbonarisme, qui organisent un peu partout des insurrections contre les gouvernements absolutistes, particulièrement dans les années 1820-21 et 1830-31. L'une de ces révoltes qui éclate à Turin en 1821 a des répercussions en Vallée d'Ossouci, où se forme un parti constitutionnel qui organise des manifestations. Le roi Victor Emmanuel abdique, mais son successeur Charles Félix réprime l'insurrection. Le réveil régionaliste valdotain plonge ses racines assez loin dans le temps. Et, euh, il faut noter que en 1859, la province d'Ost avait été abolie et que euh, la Vallée d'Ost, ancien duché jouissant d'une grande liberté et euh, indépendance administrative, était devenue une simple euh, partie de la province du Pimont, un arrondissement. Euh, tout euh, sim simplement. Cela, évidemment, avait froissé les val d'hôtel, auxquels s'étaient ajoutées en 1860-1861 les premières tentatives de, euh, du gouvernement euh, piémontais, après du gouvernement italien, euh, italieniser la vallée d'Ost en supprimant l'enseignement de la langue française dans nos écoles. Il y avait eu euh, une grande réaction de euh, toute la société valdôtaine pour stopper cette tentative, euh, une réaction qui avait obtenu ces résultats. Mais l'État, petit à petit, avait euh, introduit la langue euh, italienne dans nos, nos écoles. Et pendant euh, presque 70 ans, euh, les Valdôtains s'étaient battus pour euh, conserver euh, cette, cette langue, parce qu'ils savaient que, euh, éloigné de l'école, cette langue serait euh, petit à petit perdue euh, dans euh, le parler du peuple. Mais euh, cette tentative euh, longue, de longue haleine, avait été une faillite, parce que l'État ré avait réussi. Petit à petit à supprimer euh, l'enseignement du français. Et donc les Valdotins s'étaient aperçus que euh, euh, disons, la bataille uniquement portée sur euh, la langue n'était pas vaincante euh, et qu'il fallait donc euh, porter euh, le combat aussi sur le euh, versant politique. Et c'est pour cela que euh, l'idée de euh, former les Valdotins à travers des mouvements euh, plutôt politiques aurait euh, eu euh, gain, de, gain de cause. Une autre idéologie nouvelle s'accompagne au libéralisme, le nationalisme. Napoléon a cherché à imposer un modèle de civilisation uniforme qui ne tient pas compte des différences entre les peuples en provoquant une réaction chez ses ennemis qui ont été poussés à valoriser leur propre identité nationale pour encourager la résistance anti-bonapartiste. L'idée nationaliste se repend dans toute l'Europe et chaque peuple se reconnaît en une nation c'est-à-dire en une communauté qui a une langue, une histoire, un territoire et des traditions distinctives et qui doit pouvoir se constituer en État indépendant. Certains de ces peuples sont soumis à des puissances multinationales, comme l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman. D'autres, au contraire, sont divisés en plusieurs États, comme les Allemands et les Italiens. Les nationalistes italiens souhaitent la formation d'un État indépendant, fondée sur l'existence d'une langue et d'une culture commune à toute la péninsule. Certains voudraient la formation d'un État unitaire centralisé, comme la France, d'autres d'un État fédéral comme la Suisse, qui tient compte de grandes différences entre les régions. La vallée d'Ost est de langue et de culture française. Le débat sur l'unité italienne est donc absent de la politique locale, qui est plutôt centrée sur l'opposition entre les conservateurs, partisans de l'absolutisme, et les libéraux qui souhaitent une monarchie constitutionnelle. Les libéraux finissent par avoir gain de cause et en 1848, le roi Charles Albert promulgue une constitution, le statut du royaume de Sardaigne. Cette loi fondamentale, qui différencie la monarchie sarde de tous les autres états italiens, prévoit l'institution d'un parlement qui partage avec le roi le pouvoir législatif et a son siège à Turin. Le Parlement est formé de deux chambres, le Sénat, nommé par le roi, et la chambre de députés, élue par les citoyens les plus riches. L'initiative de Charles Albert fait de lui un personnage très populaire chez tous les libéraux d'Italie, qui commencent à le considérer comme la personne qui pourrait unifier la péninsule, en s'opposant en premier lieu aux étrichiens qui gouvernent le royaume Lombardo-Veneto. Plusieurs libéraux persécutés par les régimes absolutistes, se réfugie au Piémont et alimente le mouvement nationaliste, qui prend le nom de Risorgimento. Sous la poussée enthousiaste provoquée par les insurrections de Milan et de Venise, Charles Albert déclare la guerre à l'Autriche et envahit la Lombardie. C'est la première guerre d'indépendance, qui se termine par un désastre. Battu à la bataille de Novara. Le roi abdique en faveur de son fils, Victor Emmanuel II. Le moment de euh, l'annexion de la Savoie à la France a été aussi un au moment de euh, grands débat pour euh, la Vallée d'Ost. Il est vrai que euh, la naissance du premier journal euh, en Vallée d'Ost, en 1841, avait déjà permis de débattre des raisons politique des raisons euh, cult culturelles. Par exemple, le, la concession du statut de Charles Albert en 1848 avait créé du euh, débat. En général, toutes les factions, que ce soit euh, les conservateurs ou les progressistes, avaient euh, accepté euh, de bon gré cette euh, concession. Cependant, euh, petit à petit, s'était créée une aversion vis-à-vis -vis du gouvernement piémontais euh, parce que euh, celui-ci avait euh, abandonné, si nous voulons dire, la vallée d'Ost, où il n'y avait plus de travaux publics, où il n'y avait plus d'intervention financière, où la pauvreté était en train euh, d'augmenter, où s'était euh, donc créé... Euh, en, une aversion vis-à-vis -vis du gouvernement lui-même. Lui euh, aussi parce que petit à petit était en train de renaître euh, à travers le souvenir des anciens privilèges que le duché d'Ost avait eus la volonté de euh, redonner vie à cette autonomie euh, d'antan. Il y avait euh, à ce moment-là euh, trois journaux, l'indépendant euh, qui était le journal des catholiques, le, le journal presque officiel du clergé, il y avait euh, la feuille d'oste qui était euh, le journal des libéraux plus modérés et l'impartial qui était con, euh, au contraire euh, le journal des euh, radicaux qui euh, débatte fortement cette euh, question de la nation. L'après-guerre est difficile, l'économie est en crise et les conflits sociaux donnent parfois lieu à des révoltes. En 1853, les paysans de la Basse-Vallée s'insurgent à nouveau et se dirigent à hausse au cri de « Vive le roi, abat la constitution !». C'est le troisième régiment de soc qui est réprimé par l'armée. Le premier ministre Kavour Russie a amélioré la situation et a créé un climat international favorable au royaume sarde et hostile envers l'Autriche. Cavour obtient l'appui de la France qui entre en guerre en 1859 à côté du Piémont-Sardaigne contre l'Autriche. C'est la deuxième guerre d'indépendance qui aboutit à l'annexion de la Lombardie. En échange de l'aide, la France obtient l'annexion de la Savoie et de Nice en 1860. Certains Valdotins pensent que la vallée aussi devrait être annexée à la France puisque sa population est francophone. Et donc, d'après les principes nationalistes, elle appartient à la nation française. Le problème de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France a engendré euh, un euh, gros débat aussi euh, sur la nationalité euh, valdotaine et euh, disons que, que il a, il a euh, soulevé euh, des problèmes euh, probablement euh, aussi en Vallée d'Oste un euh, petit mouvement euh, séparatiste s'était euh, formé à, à l'époque. Nous n'avons euh, presque pas, disons, d'écrit de, de, de, direct à ce sujet. C'est vrai qu'un citoyen de Vérès, à euh, un moment, envoie une lettre à l'indépendant où il dit « la Vallée d'Ost est un pays aussi français que Nice et Savoie » et donc euh, aussi la Vallée d'Ost aurait pu euh, suivre la Savoie elle-même. Elle mais c'est surtout euh, un journal de Turin, Les Nationalités, qui euh, dit à un moment donné que euh, depuis quelque temps se forme dans la vallée d'Oste un petit parti qui demande l'annexion à la France. Et euh, il expose les moyens de le combattre car il dit il serait déplorable de laisser se former de, euh, de ce côté des Alpes, un parti séparatiste. Et plus déplorable encore de, de voir ce parti se fortifier par la faute ou la négligence du gouvernement lui-même. La même année, des insurrections éclatent en Émilie, dans la Romagne, et en Toscane, qui aboutissent à l'annexion de ces régions au royaume sarde. Tandis qu'une expédition guidée par Garibaldi conquiert le royaume de, de Sicile Siciles, et que l'armée sardo-piémontaise occupe les Marches et l'ombrie, La péninsule est presque entièrement unifiée. Le 17 mars 1861, Victor Emmanuel II proclame à Turin la naissance du royaume d'Italie. Une troisième guerre d'indépendance permet l'annexion de la Vénétie en 1866. Rome et les l'Océan sont occupés par l'armée italienne en 1870. La péninsule italienne est ainsi unifiée sous la dynastie des Savoie. Pendant les campagnes du Risorgimento, 100 soldats valdottins sont morts au champ d'honneur. Est-ce vrai Est-ce faux mais euh, c'est probable que euh, quelqu'un ait, à ce moment-là, eu l'idée de suivre euh, le sort de la Savoie, à laquelle euh, on était lié euh, depuis très longtemps, depuis des siècles, au point de vue culturel, au point de vue linguistique, au point de vue économique, vu les rapports euh, transfrontaliers, et au point de vue aussi familial, vu euh, les euh, nombreux mariages, qui se faisait d'un côté et, et d'autre entre les citoyens. Et donc c'était certainement avec regret que les valutins voyaient euh, séparer, euh, se séparer celles qu'ils euh, considéraient leurs sœurs.